Fruits légumes pommes poire orange pamplemousse ananas raisin pêche fraise pastèque grenadine melon maïs avocat, carotte, radis, poivron, piment, concombre, aubergine, laitue, brocoli, ail, haricot, poivre, sel.